cent vingt so, chapitre ils Ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. En vain, vous en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Voici. Les fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Amen. Il et vous et je le monde. qui ont été chantés en ces lieux pour la gloire de ton Seigneur, mon bébé, mon Père Pour le cœur qui t'a chanté, mon bébé, mon Père. Pour l'âme qui t'a coïncidé encore ce soir, mon Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon bébé, mon Père Saint. Merci encore pour les pardonnement de nos péchés, Seigneur. Parce que tu as pardonné, mon bébé, mon Père Saint. Tu as consolé encore mon cœur, notre Dieu. Louange et on plaît à toi. Tu es vraiment notre consolateur. Tu es vraiment notre bon berger, Seigneur. Tu as conduit réellement nos pas mon bénévole Seigneur, sachant que les mois du frère mon parce que bientôt nous te verrons, mon frère, un frère, un frère, pour frère, un un un on un frère, On mon frère, délivre ma soeur, mon roi, si vous êtes nos enfants, si vous êtes mes délivre nos prières, mon bénévole Seigneur, bienvenue pour nous, pour notre Dieu, ta ma soeur, mon roi, agis encore ce soir, mon sauveur, et encore de l'élément, ta délivrance, mon de si ta grâce, quand tu toujours fait, Seigneur, à ceux qui s'approchent à que toi, mon Sauveur. merci, mon mon Seigneur, mes frères, que de l'Allemagne, que mon soit béni encore ce soir, mon père, vous aussi que dans notre foi universelle. nous sommes de ce soir. Merci pour les choses, merci encore pour les Seigneurs, moi, encore, mesdames et Messieurs, souviens-toi de nous encore ce soir, ça me au nom de notre Seigneur, que Merci soit avec Merci, Seigneur, merci, merci. Merci. Lord, Lord, Lord, Loué soit le Seigneur, glorifié soit le Christ, notre de Dieu, notre gloire la la gloire de la de la vie, et la la Merci à nous Merci de jusqu'à aujourd'hui. Merci pour le soin que tu dans nos cœurs. nous Et mon adoration dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur. Je chacun, que chacun de nous, Seigneur, a mon Oh, mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es Dieu Tu Tu n'es pas Dieu Dieu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 grâce à pouvoir pour toi, de pouvoir marcher de toi et pour toi, le Dieu prêt, le Dieu de la vie, le soir. Sois béni pour mon frère, sois béni pour ma soeur, sois béni pour tous le grand Merci le la soir, le grand soir, le le chef de le grand tu es le maître, le pour lui, quand tu nous vérités, Seigneur, parce en vérité, à ta façon à toi de pouvoir faire les choses. nous voulons simplement nous adapter à toi. Merci en pour ce temps de l'amour. Merci pour l'amour, Père. Or, au nom de la confiance, gloire et honneur. Au nom du Seigneur et du Sauveur jésus Christ. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'on nous accorde ce soir de pouvoir se retrouver dans sa maison avec nos frères et soeurs qui sont venus de loin comme de près. Dieu bénisse richement notre bénévole frère Bernard. C'est une joie de pouvoir l'avoir. Et si une grande surprise aussi, que Dieu soit béni, nous bénisse aussi notre bénévole soeur Martine qui est venue aussi avec, avec lui. Que le joie de pouvoir l'avoir, et bénisse mon précieux frère, Marcel. à Dieu. Dieu, te bénisse, Amen. bénisse. Amen. Nous avons la joie d'avoir aussi notre Sœur Marie, Amen. et que la bénisse. Amen. Notre Sœur Marie aussi, mais ils ne sont pas bénis seuls. Nous avons apporté la joie d'avoir notre de Sœur marie Amen. Thomas, comme ça on te voit aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà notre soeur Marie-France qui de la France et qui est en Allemagne pour l'instant. Elle est venue aussi avec sa fille. Que le Seigneur la bénisse ici Amen. et de la fonte ici. Ainsi que notre précieux frère Daniel. Nous remercions notre Seigneur pour cela. Je voudrais donc demander à mon frère Daniel de venir saluer l'Assemblée. Et puis je demandais aussi à mon précieux frère <coughs> de venir aussi et saluer l'Assemblée avec amour. Amen. Nous avons l'écoute. Que Dieu le bénisse. Mon frère Daniel vient. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Il est bon d'être en sa présence. Amen. Et. Sentir l'Esprit de Dieu qui est l'homme milieu du peuple, mmh. ça nous donne un raconte de ce que nous pourrons vivre auprès du Seigneur quand nous serons à ses côtés. Amen. Et c'est ce que nous devons déjà chercher maintenant, mmh. c'est d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il ne peut en être autrement. Celui que nous adorons, que nous adorons par la foi, un jour nous le verrons par la vue. Ah, si nous sommes fidèles à sa parole, mmh. parce que tout le monde ne le verra pas, mmh. en tout cas n'aura pas la joie de le voir, parce que ceux qui n'auront pas marché, ils auront un juge devant eux. Mais, ceux qui auront marché fidèlement dans la parole, entendront ces mots merveilleux. « Entre dans la joie de ton maître, Amen. bon et fidèle serviteur. » Alors que le Seigneur soit béni. Attachons-nous à sa parole. Amen. Il est important pour nous de pouvoir vivre sa parole et de pouvoir la vivre au quotidien. Parce que, il est temps pour nous de pouvoir réellement nous rapprocher du Seigneur parce que nous vivons les temps, les temps de la fin qui est écrit dans la parole. Et nous savons que le Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire sans prévenir, il viendra. C'est une certitude. Amen. Mais ce qui doit être une certitude dans notre cœur, c'est que nous faisons tout pour être prêts Amen. à pouvoir le voir, celui qui viendra. Alors que le Seigneur soit béni, c'est une joie pour moi d'être là, ce n'était pas prévu, mais de pouvoir rencontrer nos bien-aimés qui, qui sont venus, je voulais être là aussi. Alors que le Seigneur euh, les bénisse richement, et je voudrais juste vous saluer avec la parole de Dieu. Parce que les mots c'est bien, vous connaissez mon cœur, vous connaissez ma pensée, surtout vous concernant, vous savez que je vous aime, je le dis, c'est une réalité. Je sais que je, sais, je peux compter sur votre amour aussi, Amen. mais l'amour de notre Dieu doit être plus grand. C'est pour cela que sa parole doit être vivante au milieu de nous. Amen. Alors je voulais juste lire quelques versets dans les Écritures. Je ne commenterai pas, mais le Seigneur mettra lui-même sa semence dans nos cœurs afin de pouvoir réellement la recevoir comme il veut que nous puissions la recevoir, la recevoir. Je voudrais lire dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 6, jusqu'au verset 13. Ésaïe 55, à partir du verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. »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 et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne <coughs> point à moi sans effet, Amen. sans avoir exécuté ma volonté Amen. et accompli mes desseins. Amen. Oui, vous sortirez avec joie Amen. et vous serez conduits en paix. Amen. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, heureux d'être ici ce soir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. C'est toujours bien d'aller à une réunion parce que, comme on vient dans la maison de Dieu, on vient pour avoir communion avec le Seigneur Jésus Christ. Amen. Je crois que c'est pour cela qu'on est venus ce soir et bien de voir entre des autres. Et je suis très content de voir les frères et les sœurs et je sais bien que vous, vous aimez. Amen. Nous vous aimons. Amen. Et euh, comme je te dis, mon français c'est limité, alors ça. Euh, comment je veux dire Les Allemands sont des gens avec des émotions limitées, mais s'ils va encore parler en français, c'est encore pire. Et euh, c'est bien que. C'est le Seigneur que nous avons ensemble et que nous sommes très heureux d'être ses enfants. Et je vais juste lire quelques versets du premier livre de, de, de l'Épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Et le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 1.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 nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelqu'un a cette espérance en lui se purifier comme lui-même est. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui et que la parole parle de nous. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et ce n'est pas qu'on serait des enfants de Dieu un jour. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu quand on nous trouve à cet endroit ici. Et c'est cette espérance qui est de notre cœur. Et c'est là, ça, la joie dans notre cœur dans laquelle on marche dans notre vie, quand on est conscient que nous sommes des enfants de Dieu. Et si on sommes des enfants de Dieu, on a une chose qui est certaine. Nous, ne sont jamais perdus. Parce que les enfants de Dieu, Dieu les connaît tous, il n'a pas perdu aucun de ceux-ci. Et ça, c'est vraiment la grande espérance qu'on a dans notre cœur. Ça, c'est la joie, ça, c'est la vraie réalité dans laquelle on vit. Parce que comme on voit les vies qui sont autour de nous aujourd'hui, on voit bien que ces mondes ne connaît plus de où aller. Le monde ne connaît plus rien. Les gens ne connaissent plus rien, ils ne savent pas la direction, mais les enfants de Dieu, ils connaissent le chemin. Parce que c'est Jésus-Christ le chemin lequel on fait. Et ça, c'est vraiment une grande joie ce soir, qu'on peut être ici, que dans notre cœur, il a cette joie, dans notre cœur, il a cette sécurité, que nous sommes les enfants de Dieu. Et ça, dans tout ce qui arrive, nous, on ne regarde pas, on regarde l'éléphant. Et les choses qui sont autour de nous, un jour, elles vont passer. Amen. Les maisons dans lesquelles on vit, ça va passer. Amen. La voiture en roule, ça va passer. Amen. Le costume en est, ça va passer. Amen. Le corps va passer. Amen. Mais la position qu'on a en Jésus-Christ, ça ne va jamais passer. Amen. Et ça, c'est vraiment un grand joie. Et moi, je dois dire que... Vraiment, cette semaine-ci, je suis dans la joie. Amen. Et vous savez, c'est toujours des moments qu'on passe les hauts et les bas. Mais je dois dire, par la grâce de Dieu, moi, je suis dans la joie. Amen. Comme un Allemand peut être dans la joie. Vous savez. Mais c'est vraiment il quelque chose dans mon cœur, Amen. que moi je suis conscient, je suis un fils de Dieu. Amen. Je, et je marche avec le Seigneur, et lui il marche avec moi, Amen. et mes yeux ils sont sur Jésus-Christ. Et que, je, on sait bien, nous-mêmes on peut nous pas changer. Et comme il a dit, qu'il peut ajouter même un petit peu de votre taille du corps, qu'il peut changer les, de, de, de façon que vous êtes, non, nous, on ne peut pas nous changer, Amen. mais parce qu'on croit on croit en Jésus-Christ, on regarde vers lui qui est notre maître, c'est lui qui fait le changement Amen. dans notre vie. Amen. Parce qu'il dit, on va être comme il est. Amen. Et ce pas nous qui nous font comme ça, mais c'est lui qui nous transforme dans Amen. son image. Amen. Et quand nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, et la Bible dit, on oh, ne pas encore visible. Quand on va être un jour, oui, mais on somme des enfants de Dieu aujourd'hui, même si nous sommes dans cette corps-là. Mais un jour, Amen. le Alléluia. corps va partir. Amen. Et là, on va recevoir un Amen. Et ça, c'est une chose. Le moment qu'on peut sortir de ce corps-là, bon, les jeunes, peut-être, il y a, ah, le corps, c'est comment bien, mais vous arrivez à un certain âge où vous voyez que ce corps dans lequel on vit ici, il a des limites, Amen. il a un fin. Mais d'être enfant de Dieu, n'a jamais Dieu Alléluia C'est merveilleux. Amen nous aimons attendre dans cette simplicité les choses de Dieu. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu Amen. et ce que nous serons effectivement n'a pas encore été manifesté. Nous remercions notre Dieu parce qu'il travaille pour que nous puissions atteindre effectivement le but pour lequel il nous a appelés. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait le dire effectivement dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 que je voudrais. Euh, Livre avec vous, effectivement, parce que j'ai beaucoup aimé ce que mon précieux frère et Seigneur avaient sur son garde. C'est là que je voulais dire avec vous aussi. Et il dit, oh, c'est merveilleux cela. Et nous remarquons qu'effectivement, que il y a un but pour lequel le Seigneur nous a vraiment appelés, que le monde réellement ne peut pas arriver à pouvoir saisir. Que le grâce réellement de pouvoir entendre ce que nous venons de pouvoir entendre. Et ça, ça ne vient pas que c'est un, un, un, un, quelqu'un d'autre qui a pu avoir le dire, effectivement, mais c'est le Seigneur, dans sa parole, effectivement, comme les, les frères l'a lu, avant de lire Corinthiens un tiens, chapitre 15, je vais le disons, encore un Jean, comme il a lu tout à l'heure, effectivement, de pouvoir entendre la manière dont les choses sont exprimées, effectivement, cela. Verset, verset 2, d'abord, verset, verset, verset un, un, un Jean, verset 3, verset 3, il nous dit, Voyez donc que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est merveilleux, ça. Donc, nous, les hommes, aujourd'hui, nous, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés de fils et de filles de Dieu et nous sommes nés de Dieu. C'est une grâce, effectivement, de pouvoir réellement recevoir cette nature qui est des dieux. Et puis, quand il continue, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Voilà, voilà réellement la, la, la chose merveilleuse que le Seigneur nous donne. C'est quelque chose sur lequel notre foi doit être fondée, que peu importe ce que le monde peut arriver à pouvoir faire, peu importe effectivement tout ce qui peut arriver à pouvoir nous arriver sur ce chemin, mais aussi longtemps que je m'a foi réellement basé sur ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour moi, et que mon cœur réellement a eu à reconnaître effectivement cela, que je reçus cela, alors c'est sûr et certain les choses vont sur le chemin tranquillement. Amen. Et il a dit, il a dit, il a dit, vous avez bien, je vous dis encore, il chapitre pardon, il a dit un genre de toi, il est très bien ce qu'il a dit, qui est qu important pour nous. Il dit ici, il dit, verset ben 2 livre, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Amen. Si vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, je pense que dans le livre de Romain au chapitre 8, il est saisi, Romains au chapitre, 3, on au chapitre 8, voilà. Le verset 28, dit quelque chose. Romain 8, 28, dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc, quand moi j'aime Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu en moi. Amen. Je ne veux pas aimer Dieu si Dieu ne m'a pas aimé le premier. J'aime Dieu parce que je réalisais une chose que Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen. Alors l'amour de Dieu Amen. a été déversé dans mon âme. Amen. Maintenant aussi longtemps que je vis, je n'ai qu'une seule chose, Une chose c'est d'aimer ce Dieu Amen. pour réellement ce qu'il a fait pour moi. Amen. Alors aussi longtemps que je l'aime, effectivement, Amen. Dieu a le regard sur moi, Amen. il y a quelque chose de Dieu en moi. Amen. Donc si quelque chose est à moi, Dieu veille sur moi. Amen. Alors tout ce qui peut m'arriver, je ne regarde pas cela mon frère. Parce que y a toutes chose, Concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que ce soit le bien ou le bon et le mal. Mais tout cela concourt pour mon bien. Amen. Alors, écoutez bien, frères et sœurs, Il dit, la suite, il dit De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être comment Semblable à qui À l'image de son fils. Amen. Et comme nous avons entendu, effectivement, que nous serons semblables à lui. Ça veut dire que ça ne peut pas échouer. Amen. Amen. Dieu qui t'a appelé, mon frère, Amen. il a placé. C'est pour ça, frère Amen. et soeur. Ne regardez pas à gauche, ni à droite. Amen. Même pas aux épreuves. L'apôtre Paul a dit. Il dit les souffrances du temps présent. Amen. Vous Amen. Ne peut être comparées à la gloire venue. Ce que Dieu a donné pour nous. Satan ne peut pas arriver à nous empêcher. Parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Le plus important pour toi, c'est de réaliser que Dieu a déjà payé. Mes yeux sont fixés sur ce qu'il a fait. C'est ce que l'apôtre Paul le dit Nous il n'avons pas les yeux en arrière. Non, je me regarde tourner vers le but. Alléluia. Là où Dieu m'a appelé, effectivement, parce que je veux atteindre le but. Et ce qu'il a dit, effectivement, il dit Mais certainement, c'est vrai. Et l'écriture nous le fait savoir. L'apôtre Paul nous le dit parce que comme mon précieux frère l'a dit aussi et tout à l'heure effectivement que ce corps dans lequel nous nous trouvons c'est un corps avec l'âge qui vit effectivement Vraiment. mais regardez une chose bien aimé, faire frère et c'est là que nous devons aussi réaliser la grâce et l'amour de Dieu bien qu'étant dans ce corps mm -hmm. comme tout être humain effectivement qui est dans ce corps mais nous nous sommes différents Amen. parce que ce corps dans lequel nous sommes nous n'est pas exactement comme le corps des autres. Non. Vous direz, mes frères, c'est vrai. Mais certainement, c'est vrai. Pourquoi Parce que ce corps, ici, on dit, c'est le temple oui. de Dieu. Oui, oui. c'est le temple oui. de Dieu. Quand il faiblit, oui. Dieu oui. en prend soin. Oui. Alléluia Donc, les hommes du monde ne savent pas quoi faire quand leur C'est pour ça, frère et sœur, je le disais l'autre fois, vous n'avez pas besoin de motos, effectivement, sur ce tonneau, sont... parce que le Dieu du ciel peut te résoudre, mon frère. si il sait que ce corps va la poussière, mais aussi longtemps qu'il va l'utiliser, il va le garder. La maladie viendra, et la guérison sera là. Parce que Pourquoi parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es un temple allez, dans lequel allez, le Seigneur demeure. Alléluia. Oui, hey. Oui, madame. C'est quelque chose de très important. Quand allez. tu te regardes, toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est vrai. Tu te regardes comme comme, comme quelqu'un d'autre. Tu es différent de ceux qui allez. sont dans le monde. Allez. Pourquoi Parce que, étant dans ce monde, Dieu est à fait en fait que tu sois choisi comme étant un fils de Dieu. C'est pourquoi, ce n'est pas à tout le monde mais à toi, il dit, mais pas ce mettre issu. Toi, tu as reçu la guérison. Et il dit que je suis l'éternel qui guérit toutes la maladies. La maladie va venir. Et aussi longtemps qu'il a vécu de ce temple ici, Satan ne pourra plus de mailloté. Dieu te maintiendra en vie. Amen. Ça ne fera pas les douleurs ici, il va guérir. Amen. Ça ne pas ici, il va guérir. Pourquoi, pour mon frère Pourquoi, ma soeur Parce que tu es un temple dans lequel les deux vivants a Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, nous avons un privilège que parfois nous, nous ne réalisons pas. Mon précieux frère, que Dieu te bénisse richement. Effectivement, tu que nous a dit effectivement, ce que Dieu a dit qu'effectivement, frère, ça, ça ne peut pas échouer. Amen. Nous Amen. sommes prédestinés à être les semblables à lui. Amen. Alors, tellement, mon frère et ma soeur. Amen. Oh, c'est pour cela que nous tendons à quoi À la perfection. Amen. Parce que Dieu est parfait. Amen. Et la vie Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Puisque mon Père est parfait, je serai parfait. Le Seigneur ne parle pas à l'air, mon précieux frère, ma belle Sœur Le Seigneur, il sait ce qu'il dit. Puisqu'il est dit, c'est pour que toi et moi, nous prenions courage. Que nous puissions réaliser une chose qu'il a fait quelque chose de merveilleux, comme aussi. L'apôtre Pierre a pu le dire effectivement dans les Saintes Écritures. Ces hommes de Dieu qui connaissaient Dieu, effectivement, ils avaient l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit les conduisait effectivement à pouvoir donner les choses pour que le peuple de Dieu réalise effectivement le but final de Dieu. Dans 2 Pierre, regardez très bien, 2 Pierre chapitre 3, le verset 1, je pense que c'est cela. 2 Pierre, je pense que c'est cela. Oui. Je pense que c'est cela, oui. Dans 2 Pierre, oui, Deux, deux Pierre, 2 Pierre chapitre 3. 2 mm -hmm. Pierre chapitre 1. Il dit. 2 Pierre chapitre 1. Il dit. Si mon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la vôtre, par la justice, 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Pardonne-moi. 2 Pierre 1. Oui. Parce que notre Dieu, notre Dieu, qui le Sauveur Jésus-Christ, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Sa divine puissance Amen. nous a donné tout ce qui contribue à la vie Amen. et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Amen. Donc Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Regardez bien mais Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle Amen. vous deveniez participants de la nature divine Amen. donc effectivement quand on dit la nature divine c'est vraiment la nature de Dieu Amen. donc cela aussi mon frère et ma soeur ça ne peut pas jouer Amen. parce que Hallelujah. Dieu qui tape c'est pourquoi l'appel de Dieu a sorti doit être un appel que toi aussi tu as entendu. Amen. Parce que si Dieu a commencé une œuvre avec toi, c'est sûr et certain qu'il va l'achever. Peu importe ce qui peut arriver sur le chemin, tu auras des hauts et des bas. Amen. Mais puisque Dieu ailleurs te tenir toi Amen. il arrivera à t'en avec toi. Amen. La maladie ne t'emportera pas, mon frère. Les Amen. soucis viendront, mais la solution viendra aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa sémence Dieu prie les jardins de Dieu mon frère Amen. il a proclamé la parole de Dieu la sémence oh, de la femme j'ai été illimitée entre ta sémence et la sémence de la femme et celle-ci qui est dans la tête mon frère et ma soeur il a veillé à ce que cette sémence puisse pas être mélangée Amen. Dieu prie dans les lèvres, il a veillé à ce que ça passe d'un endroit à un autre Amen. oh mon frère et ma soeur quand Dieu a eu pouvoir déterminer quelque chose pour toi, Amen. dans ta propre vie, l'enfer s'élèvera et l'enfer descendra. Pour quelle raison, Amen. Frère. Amen. les scènes inquiétudes nous parlent d'une chose. Vous savez, frère et soeur, dans la loi Lévitique, effectivement, vous connaissez cela. Lorsque le frère était tombé effectivement dans l'esclavage, tu pouvais aller le racheter. Toi, le parent rédempteur. Vous entendez cela? Amen. Il est racheté, effectivement, il retourne à sa propre Mais maintenant aussi, s'il aurait fait la même chose, et qu'il perd effectivement toutes ces choses-là, effectivement, il va tomber encore en l'esclavage. Oui, monsieur? Ah oui, parce qu'il était au sol à terre, effectivement. Il pourrait perdre aussi le temps, parce qu'en ayant fait les mêmes histoires, effectivement, il retournait en l'esclavage, effectivement. Il fallait un parent Mais ici, on dit que. Le rachat que le Seigneur a fait pour toi, Amen. ce n'est pas qu'aujourd'hui tu rachètes, tu te perds un peu. De racha racha de même, mais racha non C'est un rachat éternel. Alléluia. que Seigneur ne peut plus te perdre. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand il a racheté. Il a accompli, la Bible dit qu'il est monté dans le tabernacles Amen. qui n'a pas été fait de l'État. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Par avec Amen. le sang de ton rejet. Non. non. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour un rachat. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Donc ces prix-là. Il n'y a personne d'autre qui peut le payer. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il j'ai fait. Quelqu'un peut venir pour d'eux, personne, même si dans mille ans, deux mille ans, il n'y a aucun être qui peut le faire. Parce qu'il était le seul. Il était Dieu, qui est devenu un homme. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun qui préfère ce qu'il a fait. Amen. Donc ce rachat ne peut pas être changé ou comparé. C'est l'unique rachat. Ce rachat est un rachat éternel. Donc si Dieu t'a racheté, s'il a payé le prix, c'est que c'est un prix éternel, Amen. et que ton rachat, c'est un rachat éternel, Amen. tu Amen. ne peux plus écouter bien s'il vous plaît. Tu ne peux plus redevenir esclave de quelqu'un. Non, monsieur. Parce que si tu libéré, frère, tu ne seras plus esclave de l'homme. Non, monsieur. Tu ne seras plus jamais un idolâtre, monsieur. Amen. Non. Avant, enfin, nous étions esclaves des hommes. Nous étions des idolâtres, mon frère Amen. et ma soeur. Mais quand il nous a rachetés, Amen. nous devenons sa propre propriété. L'esclave reconnaît son maître. Amen. Amen. Reconnaît son maître. Amen. Amen. Paul a dit Paul, prisonnier des cris de l'homme, de Christ. De Amen. Il dit Mais je sais en qui je suis. Amen. Dans cet homme est devenu. Esclave, il dit esclave, et prisonnier de Christ. Donc l'esclave connaît réellement son maître. Oui, oui. Donc il sait effectivement à qui il appartient. Donc nous, nous devons savoir à qui effectivement nous appartenons. C'est lui qui a payé le prix pour nous, afin que nous puissions. Alors, s'il a payé ces prix-là, c'est parce que lui, il veut maintenant arriver à pouvoir maintenant te revendiquer toi comme étant de sa propre propriété. Alors, puisque il a payé lui-même le prix, alors il veut avoir sa marque sur toi. Pour que tous ceux qui te regardaient autour, effectivement, ne puissent pas te confondre. Oh, monsieur. Quand même l'ennemi vient regarder, effectivement, il dit, ah, celui-là, celui-ci, je peux toucher. Il peut dire, Jésus, je t'aime, mais il a une, une marque qui est la mienne. Mais celui-là. <rire> Quand il dit Jésus, c'est c'est son fond. C'est son âme. C'est ce qu'il est. Et puis quand on regarde, mais on ne le voit pas lui, on voit c'est lui qui est en lui. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit Mais ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Donc je n'exprime pas ce que moi je ressens. Amen. Non, non, non, monsieur. Parce que si ce n'est plus moi qui vis, donc les sentiments que j'ai ne sont plus les miens. Voilà où se trouvent les combats. Amen. Ah oui, monsieur. L'homme charnel, effectivement, naturel, doit mourir de plus en plus. Amen. Amen. Pour que l'homme spirituel puisse vivre davantage, effectivement. Et plus il vit davantage, tu deviens un homme spirituel. Amen. Amen. Amen. Oui, monsieur, sur la terre, mon frère et ma soeur, bien qu'état naturel naturel, nous sommes spirituels. Amen. Parce que mon précieux frère Daniel l'a dit tout à l'heure, il dit, mais cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Et les méchants abandonnent sa voie. C'est -ce pas vrai? Il, est dans les... puis, il dit, mais, il dit, mais vos, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Donc les pensées que nous avons ne sont pas les dieux. Mais Amen. si nous sommes venus à Dieu maintenant, alors Dieu doit nettoyer si, Amen. comment est-ce que je peux dire que ce n'est plus moi qui vis, ce qui vit à moi, alors je continue à avoir mes propres pensées. Vraiment. Il y a une contradiction quelque part si j'ai dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi alors je dois avoir la pensée de Christ Amen. Amen. Amen. voilà pourquoi les scènes écritures et le Seigneur nous conduit à ce que nous puissions être de ceux-là qui entendent la parole et qui la mettent en pratique Amen. mettre en pratique ce n'est pas va ah il faut que je fasse sinon je ne serai pas sauvé quand tu es comme ça tu n'es pas encore sauvé dans la parole de Dieu il n'y a pas la peur Amen. Non, monsieur, pourquoi est-ce que tu as peur de l'enfer Si tu as peur de l'enfer, ce que tu vas à l'enfer. Mm -hmm. Mais si toi, tu as cru au Seigneur, mm -hmm. je l'ai toujours eu à pouvoir te ici, n'est-ce pas vrai mm -hmm. Vous savez, quand le Seigneur a eu à pouvoir parler et démontrer effectivement l'enfer, et aussi montrer effectivement où se trouvent les lieux des, des saints, les bienheureux, c'est qu'avant même que les cieux de la terre n'existent, ils savaient que Satan, cet ange de la justice, serait dans ce côté-là. Parce que rien n'échappe à Dieu. N'est-ce pas vrai Mais, comme nous l'avons aussi entendu, effectivement, quand il est venu, vous vous souvenez, non Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples À ses disciples, pas à tout le monde. Parce qu'il ne faut jamais confondre les choses. Il a dit à ses disciples, pas à tous les croyants. Il a dit à ses disciples, il dit, je m'en vais... Vous préparez une place. Qu'est-ce qu'il dit encore Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc si le Seigneur t'a connu toi en tant que son fils et disciple, je suis effectivement, il a dit effectivement, donc il a une place qu'il a préparée pour toi. Cette place est où Mais là au ciel. Donc si toi, tu as une place aux cieux, est-ce que tu as encore une place en l'enfer Non, ce pas possible, monsieur. Donc si ta place est là-bas, donc ton nom est pour les cieux. Amen. Amen. En affaire, je lui ici, mais même si aujourd'hui, on te prend, on dit, mais toi, va en enfer, on te pousse en enfer, mais on va te rejeter. Parce que l'enfer dira, mais il n'y a pas de place pour lui. Amen. Lui, qui va venir ici, mais l'enfer sera troublé. Pourquoi Pourquoi Parce que son père viendra ici Amen. pour les chercher, monsieur. Oui, monsieur. Satan n'a rien dit, je n'ai rien à faire avec lui, il faut qu'il parte. C'est vrai, frère. Vous n'avez pas la place là-bas. Votre place est en haut. Amen. L'autre Le cherchez les choses qui appartiennent. Affectionnez-vous aux choses en haut, pas d'en bas, mais d'en haut parce que votre place n'est pas en bas au oh, Seigneur je peux jouer à faire non monsieur, dans le Seigneur il n'y a pas de peur mais il n'y a que l'amour. c'est pourquoi quand la parole dit une chose nous ne sommes pas obligés de, de faire la chose non, nous aimons faire ce que Dieu a dit Alléluia. parce qu'il n'y a pas d'obligation il n'y a que l'expression de l'amour à l'endroit de ça, bien aimé, comme le Seigneur a eu à pouvoir le dire effectivement dans le Seigneur. Et si vous m'aimez, vous avez entendu ça Amen. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, c'est une question d'amour. laquelle effectivement Dieu nous a placé effectivement dans le Alors, comme nous l'entendons quand il a fait son rachat, qu'est-ce qu'il fait effectivement Là, il marque son son pour démontrer qu'effectivement que celui-ci est le mien. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que cet acte est d'une telle importance mon frère et ma soeur, que si vous remarquez très bien que dans les saintes Écritures, <rire> nous avons entendu que la Bible dit, je crois dans, après c'était ça effectivement. on a posé la question, mais qui est digne d'ouvrir les livres et dans, on peut le sauver, même de le regarder. Vous connaissez cela, non? Mmh. Personne ne fait Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Personne. On a cherché en haut tous les saints et les prophètes. oui mmh. Oui. Parce que les saints ont quand même existé. Job, il a existé. Oui, il a existé, effectivement. Parce que le Seigneur Jésus christ est venu après tous. Tous les prophètes ont passé, effectivement, tous. Puis on a posé la question, j'aime Dieu, c'est Dieu, j'aime Dieu. Il on a cherché là-bas. On... Parce qu'un ange ne peut pas être ton parrain rédempteur, parce que c'est un esprit. Non, un n'est pas comme toi. N'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu lui-même, Dieu est esprit, monsieur. Amen. Moi, je suis un homme. Je vais te racheter par un homme. Amen. Donc on n'a rien réussi, on n'a rien on n'a pas trouvé. Amen. Donc, l'auteur, il avait tout dans sa main, il dit cherchez-moi. C'est toi qui es capable, effectivement. Où est-ce qu'il est, qu est? Qui est dit? Cherchez-le, moi. On est monté là-haut, on a regardé. Pourquoi? Parce que c'était pour ta rédemption à toi. Amen. Amen. Alléluia. Ah oui, il fallait, il fallait un parent rédempteur. Donc, celui qui est semblable à toi. Amen. Mais Dieu, il est esprit. Ouais. Amen. Alors, on est monté là-bas, on n'a pas vu. Je dis bon, mais maintenant on va descendre sur la terre. On a été sous toute la terre. On a cherché partout, parmi tous les saints, semblables à nous. Personne. Je dis bon, maintenant on va dans les sous, là-bas, sous la mer. On va sur la terre. On a cherché, parce qu'on peut dire, on l'a oublié là-bas. Dieu est bon. Hein? On est descendu, je suis le d'un fond. On a cherché partout, il cherché. Et même l'ange qui est très fort, Hallelujah. qui est dit, J'ai toujours Amen. dit frère et soeur. Si on avait trouvé cet homme-là, aujourd'hui, ce serait l'homme qu'on aurait adoré. Ah oui. On voilà allait remercier de tout notre cœur. Chaque jour, on chanterait son nom, le Parce qu'il a fait une grande chose pour nous. Mais on l'a cherché, frère. On l'a cherché partout. Parce que je ne comprends pas comment on peut tellement honorer les hommes à la place de Dieu. Je ne peux pas comprendre, frère. Parce qu'on a cherché, s'il y en avait, on aurait pu lui montrer, effectivement, mais c'était, effectivement, ah. Moïse est passé, rien du tout. Jean est passé, rien du tout. Et j'ai tous les scènes de prophète, personne. On est monté en haut, nous sommes plus bas, il n'y a personne. Jean, d'ailleurs, commence à pleurer, frère. Là, il a entendu le mec, qui dit Jean, Alléluia, il ne pleure point, Jean, les leaders de la tribu de Gina. Alléluia, mon il a vaincu, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe, le, le mystère qui s'est passé avec notre Seigneur est tellement Alléluia. si grand. Alléluia. Ça ne veut pas comprendre, frère, que cet homme-là, il était 100% Dieu. Alléluia. 100% Dieu Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh gloire au Seigneur, mon frère. Nous avons un parent rédempteur, frère. Alléluia. Qui ressent les mêmes Alléluia. émotions que toi. Alléluia. Qui a reconnaît tes souffrances à toi, Alléluia. oui, mais parce qu'il était un homme d'achat comme toi. Mon fatissant, moi je ne peux pas pardonner, mais lui pardon. Amen. Parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme, mon frère. Amen. Oh, Amen. gloire à Dieu. Oui, Amen. Amen. monsieur. Amen. <coughs> Amen. Il, est, il est dit <rire> j'aime cela, frère. Les cieux de la terre ont secoué. Il a dit quand il est sorti, frère et soeur, comme un oignon ensanglanté, il est sorti là. Là, dans les cieux menacés, ce sont des chants de la quantité. Et sous la terre, car la terre tout entière est là, tu tu Alléluia. Et nous disons tu viens dans les Alléluia Oh, Seigneur. Oui, Alléluia. Vous pouvez à Jésus, il des a été sur la terre, on a sur lui,